Du coup, euh, trois conseils pour dessiner une bonne pression. Ce, donc c'est trois, mes trois conseils à moi, hein, c'est ce que je vous recommande. Le premier, c'est utiliser des mouvements de ligne pour manipuler la balle. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. Donc là, par exemple, c'est un cross dog. C'est peut-être le blitz le plus simple de l'histoire du foot, ok Mais qu'est-ce qu'il est efficace ce blitz J'adore ce blitz, ok Donc Cross c'est quoi? Euh, cross doc c'est simplement on va slant le nose, ok? Dans le gap B et on va cross cross Mike et Will, ok? Mike va être le premier à blitzer, Will va être le deuxième, ok? Là ce qui est bien c'est qu'en fait on va isoler le centre et on va forcer on va forcer le centre à faire un choix et du coup ce, ça, ça va délayer le dé, quand je veux dire délayer c'est euh, retarder pardon en, en français ça serait retarder ça va retarder le choix du running back. Souvent, le running back, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner une option. Parce qu'en fait, on ne va pas mug. Là. Ici, on va vraiment partir au départ de l'action. On ne va pas être pressé avec Mike et Will. On ne va pas être pressé, d'accord On va vraiment cross-dog au dernier moment. Euh, du coup, déclencher notre blitz au dernier moment. Et en fait, du coup, ça va isoler le centre. D'accord Donc du coup, là, avec juste un simple mouvement de ligne, juste en ayant slant le nose d'un gap, on a manipulé la haut-line. D'accord Et on a réussi à blitzer. Et du coup, à, à hit le QB dans, dans le pire des cas, à hit le QB dans le meilleur des cas, à faire un sac. Ok Le truc, c'est que euh, ça, du coup, ça marche si vous savez que vous affrontez, du coup, une, une, une attaque qui bob en fait, qui, qui big on big. D'accord euh, Ça va être un peu différent euh, si vous affrontez une attaque qui slide. Si vous affrontez une attaque qui slide, bah, vos, vos, vos blitz peuvent pas être les mêmes. Tu peux aussi faire un mug. Ouais, j'y viens C'est ma deuxième euh, remarque. Ok euh, Le mug blitz. Donc... Ne cherchez pas tout le temps à masquer vos pressions, c'est ça que je veux dire, ça c'est une erreur des débutants, on pense qu'il faut masquer sa pression. Des fois, mug, donc justement ça là, descendre un linebacker sur la loss, ça force le big, ok, ça force le big on big, ça force la max prote euh, la, la, la protection man to man, ok, parce que maintenant, euh, guard, left, doit prendre nose, elle sent, doit prendre mic, et du coup maintenant, la haut line, elle est man to man, elle est obligée d'être man to man, si elle décide de slide, ça peut lui poser problème. Donc, elle est obligée d'être man-to-man. Ça, c'est super intéressant pour nous. C'est-à-dire que, du coup, si j'ai descendu un joueur sur la ligne, j'ai forcé la O-line à être man-to-man. Man. Si la O-line décide de ne pas respecter ça et qu'elle continue de slide, elle peut se mettre en danger. Donc, en fait, c'est full bénef, ok. Même si vous avez montré quelque chose, même si, justement, ça vous a servi. Des fois, on peut vouloir montrer pour manipuler. Ça fait partie du football. Ça fait partie intégrante du football, ce type de manipulation. Euh, Mahamé, tu peux aussi faire un... Alors, tu parles du coup de... Tu parles du coup de, de Crossdog. Ouais, tu peux aussi faire un mug euh, sur ce blitz-là. Euh, effectivement, ouais. Et euh, du coup, moi, je mettrais... Ma... Mug... Enfin, je mugrais Mike, là, exactement comme ça. Je ferais Slant Nose. Et du coup, je ferais passer Will. Euh, mais je mugrais pas Mike et Will. Mais du coup, justement, je mugrais Mike. Ça me forcerait Big on Big. Du coup, je suis sûr maintenant que le centre... Euh, que le sound euh, va devoir faire attention à mon mic Il va être obligé de prendre le mic Et maintenant je suis sûr que mon wheel va pouvoir passer Parce que du coup mon, mon, mon, le guard Va être obligé d'honorer le slend du nose ok Ça c'est quelque chose qui est très très intéressant Donc Troisième conseil donc, pour, qui, qui va dans le sens de ma philosophie Restez gap sound et vertical sound ok Donc autant de joueurs que de gap ni plus ni moins quand je dis ni plus ni moins c'est pour revenir à du coup à cet exemple là là que j'avais donné ici OK là j'ai plus de gaps bouchés que de nécessaire OK pas besoin de faire ça d'accord jamais jouer deux joueurs dans le même gap très important il y a des alors attention il y a des blitz où deux joueurs passent par le même gap mais ils ne ferment pas le même gap mais du coup on parlera pas de ça soit mais du coup ça existe je sais moi ce que je veux dire c'est avoir deux joueurs dans le même avec la même assignation Okay. Deux joueurs qui ont responsabilité Par exemple gap B Ça n'est pas possible et ça ne peut pas marcher okay. troisième, donc troisième et dernier point Dans rester sound et vertical sound okay. Contrer toutes les formations euh, ça, votre, votre blitz doit être sound Contre toutes les formations pardon. Ça doit être sound contre Et ça c'est mon conseil À chaque fois que vous dessinez un blitz Si vous voulez être sûr qu'il est sound Dessinez le contre 3 par 1 Dessinez le contre 2 par 2 Dessinez le contre 2 par 2 Tyden Bandari et Field Okay et dessinez-les contre 3 par 1 Tieden okay Donc 3 par 1 trait et tra 3 par 1 ace trait Donc avec Tieden euh, des deux côtés De la formation Si votre blitz si fonctionne contre tout ça Il fonctionnera contre tout Empty c'est un cas de figure particulier Mais dans l'idée c'est ça